Donc, ce que je peux vous proposer de faire en, en, en début, c'est de, de voir un peu le, le déroulé du cours. Donc, euh, ce que l'on va avoir, ce que vous allez voir en, en regardant les vidéos. Donc, la, la première chose que, que vous allez avoir, c'est le cours qui était prévu lundi, où on a commencé à classifier les réseaux et voir ce qui permettait de définir un réseau local. Et après, donc, une fois qu'on avait vu ce que c'était qu'un réseau local, voir que certaines technologies, comme Ethernet, sont devenues universelles, c'est-à-dire qu'elles ont envahi les autres catégories de réseaux, et qu'Ethernet, maintenant, se trouvait à peu près partout dans, dans l'univers des, des télécoms. Donc on gardait des genres de choses, on gardait aussi, d'un point de vue plus technique, les différents types de réseaux, en fonction de la, la diffusion. Donc là, c'était un premier cours qui était plutôt de classification des, des différents types de réseaux. Ensuite, on regarde plus en détail. On va regarder plus en détail le modèle qui, euh, qui permet de construire à peu près tous les types de réseaux locaux qu'on a, c'est-à-dire un modèle qui est défini par l'I3E, qu'on appelle 802. Et donc ce modèle-là, on le retrouve pour Ethernet, pour le, pour le Wi-Fi ou, ou autre. Et donc on voyait les bases. Et on, voyait qu des bases, on verra plutôt qu'en ayant des bases communes, eh bien, on peut faire l'interconnexion entre différentes technologies. Par exemple, passer d'Ethernet à Wi-Fi de manière relativement simple. Mais on verra que le simple n'est pas si évident par moment. Donc, après, vous avez donc on, on continue l'I3E. Alors, après, ce que je faisais dans les anciens cours, c'est de passer en revue tous les protocoles I3E. Mais depuis l'année dernière, on a donc quelques cours en, on a deux cours en moins. Et donc, je ne fais plus l'historique et on reste simplement sur les protocoles existants. Donc, sur cette vidéo, vous voyez, elle a été calée pour commencer vraiment où on a les protocoles existants. Et si vous êtes intéressé, bah vous pouvez la regarder depuis le début et vous aurez aussi l'historique. Après, vous avez une partie sur Aloha qui a aussi sauté du, du nouveau cours. Et puis là, on, en, on rentre vraiment dans, le, dans la définition des protocoles, puisque on va regarder le protocole CSMA-CD qui est à la base d'Ethernet. Donc dans les premières versions d'Ethernet, c'était le, le protocole qu'on utilisait. Et puis par la suite, on verra que l'évolution d'Ethernet a fait que on a oublié ce mode de fonctionnement pour des raisons techniques. Et on est maintenant sur un autre mode que vous verrez qui s'appelle commuter. Donc qui est beaucoup plus performant, qui enlève beaucoup de contraintes. C'est là où on aura ce BE sur euh, donc la technologie IPON qui est un moyen donc d'utiliser les réseaux fibre optiques et de mettre plusieurs utilisateurs sur une même fibre donc ce que fait par exemple France Télécom avec son, son offre vers la fibre donc on regarde la commutation Ethernet et puis après une autre grande partie du cours c'est d'étudier le protocole Wi-Fi donc dans ce cours là on n'ira pas en détail sur le protocole wifi mais on verra donc un mode de fonctionnement qui est très important dans un très grand nombre de réseaux c'est ce qu'on appelle le csma ca et donc que l'on va retrouver dans le wifi dans le power plug donc les, les prises le cpl courant porteur qu'on va retrouver dans, dans beaucoup de protocoles donc on va regarder ces fondamentaux bon, ça va nous prendre un peu de temps et puis la dernière partie du cours eh bien, c'est sur l'interconnexion. Et donc, on va, une fois qu'on a vu deux technologies euh, ré réseau, on va voir comment on peut les interconnecter par du pontage. Et on va voir que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que le beau modèle en couche que vous avez vu en première année, eh bien, il n'est euh, pas aussi respecté dans l'implémentation. Et euh, ce qui est couche 1 et couche 2, c'est un peu plus flou quand on regarde une... Euh, une implémentation d'une machine. Il y a des frontières qui ne sont pas aussi strictes. Par exemple, une carte Ethernet, c'est à la fois niveau 1 et 2, mais le hardware d'une carte Ethernet se trouve au niveau 1 et au niveau 2. Et la frontière est entre les deux. Donc ça, on, on le verra. Et on verra aussi que pour monter vers les niveaux supérieurs, donc vers un niveau IP, eh bien une couche IP, eh bien, on... On fait des fois des espèces d'acrobaties pour, pour réussir à le faire. Donc, en particulier avec une couche qui s'appelle LLC, que vous verrez dans, dans le cours. Et puis, on verra donc l'interconnexion. Et enfin, un dernier cours. Alors, ce dernier cours parle des, des VLAN, parle, enfin, pardon, de du spanning tree, des VLAN et de l'évolution vers les réseaux métropolitains. Alors manque de peau quand j'ai voulu enregistrer le cours, ça a planté, mais je le fais en troisième année dans le cours euh, Réseau Arène, et donc là vous avez les vidéos du cours Réseau Arène, donc évidemment ça prend un peu plus de temps, puisque c'est trois vidéos, mais c'est pas la partie euh, la plus importante du cours, donc euh, si ça vous intéresse, vous la regardez, si euh, vous en avez assez de, de regarder des vidéos, et eh bien euh, vous arrêtez.